Ça? <rire> ça, ça, nous est là. Nous ne sommes pas Nous hein? Ça va gagner je vais te la donner. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous Très important. On a les bonnes. L'Église bénin à niveau tes problèmes là. tes moi, je ne pas que comme ça. je comme ça. Je ne sais pas si je suis fasse comme pas que je me comme ça. Je ne pas que je pas chéri. comme ça. Je ne pas je chéri. Ok ça. Chéri. Okay, chéri. Solo, solo, solo, solo. solo. chéri. comme ça. Je ne pas je Solo, je ne sais pas si j'aime ça. Papa, c'est le plus grand beau qui existait dans ces drains. Ou bien, c'est une guérison, c'est une guérison à quelqu'un qui fait partie mystique. Les où malen faits, ça pour le servir, pour le bail, manger, c'est lui-même qui passe pour un. Et bien, depuis que je fait ça, je me à la route. Tout ça qui ne peut pas fait, je tombe et Le moment où je dorme, je me à des il y a grand grand de l'eau qui est venue pour de l'eau, il faut que soit le moment où l'on peut arriver sur moi, Jésus, je suis allé sur moi, je dieu l'on arrive sur moi, sur moi, moi, je sur moi, descend moi, je et puis, je me suis venu à la tête, je me suis la Et puis, comme ça j'ai accepté Christ, je suis l'évangile, je suis l'église Et puis, le moment où j'ai dormi, il a trois mesdames qui couchaient couché sur un gros capet. Je pas qui est parce que n'y a pas Je cousin qui devant moi Le Jacques-là m'a dit, pas femme que vous Pour que je coulève déposer déposé de parce que me besoin je pas de dormir pour lever oui, c'est vrai Vraiment, je me que les bois étaient en mon de et sorti n'a pas en train train de en le un premier, il fait, oh, comment il est comme ça? pas le trip. et puis il veut le jeté, il prend un deuxième, il prend un troisième, il retire quatre couleurs, pas pour autant, pas dans ma pipi. Bon, cinquième qui pourra sortir, il y un bon dos, il y a, a courage pour, pour le et puis moi-même, moi qui moi a un couleur blanc, tout il y a trace il il fait force de il encore, le a un il y a un peu il y a un peu il y un peu il un je vais mettre des jeunes au matin pour bon Dieu. Pas de vent, pas de rien. Et puis immédiatement, un gros vent, je vais supporter pendant ma je moi y Je remercier bon Dieu pour ça parce que le diable t'a fait tout ça que je pas faire. Je remercie bon Dieu parce qu'il est sorti. Je vais y quatre couleurs non non Jésus-Christ qui délivre. Je moi dire bon Dieu merci en pile pour tout ça qu'il fait pour moi. Et je vais mourir dans bois Jésus dans nom de Jésus. Est-ce que ça me fait? Papa monsieur, attendez, bon, bon, bon, rectifier bon, ça. Pour. Papa monsieur, c'est Il dit que papa, c'est Pigou Ougan qui gagne. Non, c'est drôle. Papa, monsieur, c'est grand frère. Papa Pierre. Monsieur, c'est. Ne veut pas frère, bon. Okay. <rire> voilà. Tenez bien. Quand il y a là, en. en... Monsieur, tu as le fou et tu as manger, tu as préparé pour loyaux. Depuis, il fin fait ça, loyaux a déjoué, monsieur. Et loyaux, a met ton série de choses dans votre monsieur, qui est poison, qui est serpent. Les choses été vraiment problème problème. Immédiatement, il vient converti, il dit dit okay, que, bon Dieu, retirez quatre gros coups de en dans le ventre. Depuis l'heure, elle s'est libérée complètement. Amen l'Église. Acclamez le Seigneur pour ça. Docteur, pas qu'a fait ça, yo. mais c'est le jeûne, veille de nuit, la prière qui opérait grosse tonton miracle. Ça, yo.